Samir Mihi, est-ce que vous pouvez dire aux jeunes Clichois qui vous regardent ce soir « n'allez pas mettre le feu cette nuit » Mais ça, ça été déjà dit de toute manière, et on le redit tout bah, les jours. On jour veut bien vous entendre on, le, on, le dire. On, on leur explique, mais euh, faut... Et d'ailleurs, à ce sujet, je veux rendre au même titre que M. Sarkozy a rendu... Excusez-moi, hommage... je, je d'abord je... à ma question. Non, mais je vais y répondre à votre voilà. question. Mais au même titre que M. Sarkozy a rendu hommage aujourd'hui à ces hommes qui ont fait un, un très bon boulot dans les cités, eh ben moi, je vais rendre hommage, à. je ne vais pas dire à mes hommes, mais aux hommes qui travaillent sur le terrain et qui, ont, et qui ont font, qui font un, un boulot extraordinaire de médiation. On et essaye de travailler, mais on essuie des, des tirs de, de la part de la politique, qui est censé assurer, assurer notre sécurité, il, il est là le problème un petit peu, qu'on nous laisse un petit peu l'occasion de travailler. Je sais pas, est-ce que vous pouvez leur dire ce soir rentrez chez vous Et on va se retrousser les manches bah, pour autre si chose vous, plus tard. Si vous, demandez, je sais pas, moi. si vous me demandez de leur dire rentrez chez vous, c'est qu'ils sont dans la rue, donc ils ne sont pas devant leur poste, ça sert à rien. Mais... Euh, Excusez-moi. On, on peut faire de l'humour avec tout. Non, mais il mais... n'y a pas de souci. Non, je ne fais pas de l'humour. C'est juste que ce que vous me dites... Ben, ce que, que je pas... veux dire, c'est qu'il y a des tas de clichés qui vont voir aussi brûler des voitures, qui vont vivre aussi des moments mais, terribles. Et... On a l'impression que vous me dites... Si vous les pas nier, fait de... non, mais ça a été un fait gros tout problème ça. On, on l'a fait tout ça, ne vous inquiétez pas. Ce travail-là est actuellement en train d'être fait par... Euh... Par nos, par nos amis euh, médiateurs et, et nos amis euh, est-ce que vous craignez de vous positionner par rapport à une position calme Mais de... je suis calme. Non, non, mais vous êtes calme. <rire> vous comprenez très bien mes propos. On a l'impression qu'il vous est impossible de dire clairement, aux plus jeunes qui sont dans les rues, peut-être au moment où nous parlons, il faut rentrer chez soi. Ça ne sert à rien de foutre le feu à la ville. Mais ça, on, on le dit et on le redit, restez calme et rentrez chez vous. Mais, mais après, il faut comprendre qu'en face... On, on, on a euh, on a une provocation de la part de la police, et ça, faut pas avoir peur de le dire. quoi. Donc, euh, venez pas me dire, euh, euh, demander aux jeunes de se calmer, alors que nous-mêmes, nous essayons de les calmer, mais en face, ils sont provoqués. Donc notre Vous êtes travail... d'accord pour dire avec moi que la première mesure de raison, quand il y a des jeunes gens dans la rue et que c'est dangereux, c'est rentrer chez vous mais Bien sûr, mais il a été passé, ce message. Il, ah. il a été passé, et on le redit tous les jours, et, et, et à chaque fois, il est entendu.